La Nouvelle-Calédonie au sein de la France, c'est avant tout et pour tout l'assurance de la reconnaissance française au niveau international, car la France a déjà une expérience de longue date sur le plan international. Prenons l'exemple d'un passeport, le passeport français est reconnu dans tous les pays du monde, alors que pour moi un passeport de la Nouvelle-Calédonie pourrait créer des craintes dans certains États.